Et Jack a dit une phrase atroce, il a fait un petit rire et il a dit Je pleurais tout le temps pour rien, tout le temps j'arrivais pas en fait à reprendre le dessus sur ma vie J'étais tellement dévastée, Ah, oh, c'est atroce que je vais vous raconter par la suite La magie du premier amour c'est de croire qu'il durera toujours Hep, toi là, est-ce que tu as déjà été amoureux ou amoureuse Et c'est quoi ta plus belle histoire d'amour Je veux dans l'espace commentaire Plein, plein d'amour, plein de belles histoires d'amour. Et aussi, je voulais juste vous faire euh, ce petit mot en off. Je voulais juste vous dire que, euh, voilà, c'est une vidéo assez difficile pour moi, puisque j'ai quand même beaucoup souffert. Mais j'espère vraiment qu'elle pourra vous aider, répondre à des questions, vous aiguiller. C'est l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse, enfin très amoureuse d'un garçon. Est-ce que cacher mon micro fait partie des priorités de ma vie Absolument pas Je vous fais un outfit. Ta -da -da. Ta -da. Ta -da. Avec mon trou dans le genou Hello Aujourd'hui, je suis trop contente parce que quand je tourne cette vidéo, on est 4700 sur la chaîne et je trouve ça fou. Moi, je suis contente. Je vais mettre une petite couverture. Je voulais vraiment dire un grand aussi merci bon, à tous les gens qui se sont abonnés et à tous ceux qui commentent juste en mode soutien, etc. Ça me touche vraiment du fond du cœur. Le fait de regarder une vidéo entière, le fait de liker ou de mettre un petit commentaire, ça aide énormément les chaînes à se développer. Et c'est gratuit, ça prend 10 secondes, on vous le dit à chaque fois, mais pour ceux qui le font, et eh ben, merci. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo, j'ai fait que oublier de la faire, à chaque fois je t'en motive-toi, à chaque fois je t'en mode non mais je ferai demain. qu'on appelle un acte manqué pour Fred. C'est-à-dire que c'est quelque chose que t'as envie de faire mais que t'as pas vraiment envie de faire. Tu sais, tu fais exprès d'oublier de le faire. Ça représente inconsciemment quelque chose que t'as du mal. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo très dure pour moi, puisque c'est une vidéo time to talk sur euh, ma pré... ma première et vraie relation amoureuse où j'ai vraiment été folle amoureuse. Alors je vous ai déjà parlé de mon premier copain, notre vidéo time to talk, que je vous mettrai ici. Et aujourd'hui, je vais revenir avec ce time to talk qui parle d'une grosse période de ma vie qui a été très difficile pour moi parce qu'elle a entraîné beaucoup de tristesse et je crois que c'est cette relation qui m'a totalement euh, brisé ce côté magie etc que je vous ai parlé dans la vidéo question intime que je vous ai fait la semaine dernière sur cette chaîne j'habite aussi t'as le cœur brisé oui je suis malade donc comment va se passer cette chaîne etc maintenant j'ai pris un peu plus de mes que ça à peu près ce que j'ai envie de faire vous avez été nombreux à me demander des vidéos time to talk et des vidéos psycho déjà euh, si vous voulez vraiment beaucoup de psycho il y en a énormément sur mon instagram ce qu'on va faire c'est que moi je vais vous raconter une vidéo time to talk avec mon histoire etc et de cette histoire va sortir en fait des sujets psycho là par exemple la miniature de cette, euh, de cette vidéo imaginons elle est jeune mais toutes les vidéos psycho qui vont découler de cette vidéo auront une miniature jeune évidemment il y en a qui vont découler d'autres etc mais y y aura des liens aujourd'hui je sais pas comment commencer cette vidéo parce que j'ai peur déjà recontextualisant, j'étais en études supérieures tout allait bien dans ma petite vie et tout je sortais d'une relation de deux ans avec la vidéo sur le premier time to talk et en fait il euh, y avait un gars que je trouvais il avait un bon style vestimentaire petite maline que je suis et petite manipulatrice que je suis non il faut pas croire que je suis un ange arrêtez de le croire je, je suis pas un ange en fait il euh, y avait un gars avec qui j'avais plus ou moins une, une aventure qui parlait énormément à ce garçon donc ce garçon on va l'appeler Jack, comme ça, euh, référence à Jack Muller. du coup ce garçon parlait beaucoup avec Jack et moi je me suis dit, vu que j'ai envie d'impressionner ce garçon avec qui j'ai une amourette, mais c'était même pas amoureux c'était juste faire la meuf tu vois, je vais sympathiser avec Jack et comme ça bah, il verra que euh, moi aussi je suis une meuf cool tu vois genre <rire> ça a été très traître. Je suis allée à la soirée, je commençais à sympathiser avec Jack, etc. Donc, on a commencé à rigoler. Et moi, c'était pas forcément mon dada, mais en soi, on rigolait grave bien. Sauf que, ça s'est pas passé comme c'était prévu de base. Et à force de le voir, etc., je me suis, bah, attachée à ce garçon. Donc, on a commencé à avoir une relation, qu'on va dire, secrète. Donc, personne n'était au courant. Il y avait que nous deux, vivant heureux, vivant caché, etc. En vrai, c'est pas vrai du tout. C'est, moi, les mecs, qui m'ont toujours dit ça parce qu'ils ont toujours eu beaucoup de mal à assumer qu'ils sortaient avec moi. Vidéo Time to Talk Popularité qui explique pourquoi. Et, euh, ça m'a suivi et c'est encore, euh... Un truc que j'ai dans le coeur, hein, cette peur que les gens n'assument pas être avec moi, tu vois. Mais ça me saoule et, et lui, ben voilà, donc on a fait ça et euh, vivant heureux, vivant caché bah ben ça c'est su, on a officialisé notre relation et moi j'étais euh, j'étais love to love quoi, c'était genre une relation mais passionnelle, tellement passionnelle que ça devenait hyper mal ça. En fait on était tellement proches, tellement fusionnels, tellement dans notre bulle, tellement qu'en fait on savait qu'on pouvait faire n'importe quoi que l'autre accepterait toujours. Alors n'importe quoi évidemment, euh, on n'allait pas faire de la poterie avec le voisin, mais euh, à part ça, on était atroce l'un envers l'autre. Des fois genre euh, pendant la nuit je lui faisais mal, il me parlait pas pendant trois jours, enfin c'était super chiant. Je passais tout le temps du rire aux larmes, du rire aux larmes, du rire aux larmes, et je faisais même des recherches sur relations toxiques etc. Le problème c'est que à côté de ça ben voilà on avait, euh, on partageait les mêmes passions, je m'entendais grave bien avec sa famille, je me sentais grave bien avec lui, mais le problème c'est que ben j'étais pas euh, j'étais pas tout le temps heureuse, en fait c'était totalement les montagnes russes dans ma vie. Les gens autour de moi ils me disaient mais tu te rends compte que ça va trop loin et tout, J'étais en mode oui je sais. Notre relation en fait pour moi c'était vraiment la métaphore d'une d'échecs on était tous les deux en face et on prenait des pions on les avançait et le but c'était de faire tomber l'autre parfois des gens qu'on utilisait dans des fins de se faire du mal et l'histoire en elle-même ça a pas été le pire ça a été la rupture qui a été le pire donc pendant la relation ça reste soft sauf que des fois ça allait tellement loin que bah il avait des actes envers moi même moi on a eu des actes un peu violents l'un envers l'autre c'est à dire que euh... oh là là genre mais après aujourd'hui je rigole parce que c'était pas non plus des actes de grande violence je me suis déjà fait traîner le pied dans l'appartement pour que je pars de la part parce que euh, c'était vraiment une petite histoire ça partait toujours d'un petit truc je lui demandais d'aller faire les courses avec moi, il me disait non et au final on se retrouvait à se lancer des trucs dessus parce que au, au fur et à mesure l'un allait plus fort que l'autre etc. Vous allez faire quelque chose qui est pas cool, il va bouder. Donc vous allez essayer de vous faire pardonner et lui dans la bouderie il va dire quelque chose d'encore pire que ce que vous avez fait. Du coup c'est vous qui allez bouder. Vous allez bouder, il va revenir et là c'est vous qui allez faire encore un truc pire. Et au fur et à mesure bah, au début c'est parti d'un petit truc, d'un petit truc, d'un petit truc et au final vous vous retrouvez à euh, casser des trucs etc. Parce que à chaque fois vous faites pire que ce que l'autre a fait pour voir jusqu'où ça va. Et sauf que bah, nous bah, ça allait super loin au final de cette histoire il est venu faire des courses avec moi tu vois genre euh, c'était beaucoup de blabla ça a duré deux heures trois heures une embrouille genre c'est trop chiant genre au bout d'un moment stop tu vois mais dans le fond bah je sais pas on se retrouvait comme ça sauf que moi j'en pouvais plus et euh, ça devenait trop compliqué mais je l'aimais de tout mon cœur et j'étais dans un cercle vicieux où je passais vers la fin je faisais que rire ou pleurer alors et je dis pas que moi non plus j'étais très saine dans la relation je pense qu'on avait vraiment été très toxique l'un vers l'autre mais vraiment on s'aimait énormément et je pense que ce que j'ai ressenti cette magie que j'ai eu pour lui bah, je pourrais jamais le ravoir. j'avais prévu de faire ma vie avec lui, le nom de nos enfants, comment on allait aménager notre maison, enfin bref. Mais je sais qu'à l'instant T, c'était super fort. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré R, le garçon que vous, vous avez connu, quand si vous me suivez depuis un petit moment. En fait, R, pour moi, ça a été ma porte de secours. Ah, oh, c'est atroce, ce que je vais vous raconter par la suite. Malgré l'amour que j'avais pour cette personne, je ne pouvais plus vivre dans ces conditions. Ma mère, elle me disait, t'es prêt à passer ta vie avec ce genre de personne Vous êtes toujours à être piquant l'un vers l'autre, vous avez trop d'efforts de caractère, ça fait des étincelles, il changera pas. Je me souviens, mais des fois, il me faisait des choses. Genre en mode, oui, de toute façon, toi, c'est mon petit chien, j'ai juste... À, à siffler et tu reviens, tu vois. Mais dans le fond, il avait pas tort. Ça, le pire est réciproquement. Et moi, je me suis vengée plus ou moins dans la rupture puisque j'ai rencontré R. Je me suis barrée avec un autre garçon. Donc, je l'ai quitté, Faut savoir qu'on était voisins à peu près. On habitait à 5 minutes euh, chacun l'un de l'autre. On était dans la même classe. Je vous avoue que là, en fait, ça a été la descente aux enfers pour moi parce que je l'ai quitté en étant follement amoureuse de lui. Alors, R était au courant de tout. Euh, j'ai pas fait euh, la fourbe et tout. R savait très bien ce que je ressentais, comment je me sentais, etc. Enfin, elle était au courant de tout. T'es en pleurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, en fait, je suis rentrée dans une phase. De tristesse intense. Lui, en fait, s'attendait pas à ce que je le quitte. Sauf que le jour où je suis plus revenue, et lui, bah, en fait, il a super mal vécu ça. Moi, j'ai super mal vécu ça. En plus, il a appris que je voyais un autre garçon. Enfin, bref, première année, il est reparti un peu en reconquête. En fait, on avait une attirance l'un pour l'autre, donc on a essayé de redevenir pote, à rediscuter, etc. Mais ça me faisait mal au cœur. Je passais mes journées à pleurer. J'avais une colocation avec une, une copine à moi, et en fait, elle comprenait pas euh, ce que je vivais, et elle était en mode, oui, ben bah, si t'es si triste, t'as qu'à plus lui parler. C'est tellement dur de plus parler à quelqu'un que t'aimes. C'est tellement facile quand la personne, elle a toujours été là pour toi quand tu l'aimes et tout. Mais t'as tendance à aller vers elle et en fait je me suis retrouvée toute seule totalement toute seule parce que c'est trop toxique en fait moi je traînais qu'avec des garçons et il a, a commencé à retourner tous les gens contre moi en disant que j'étais une mauvaise personne etc que je l'avais trompé que si que ça etc tout le monde s'est allié à lui sauf euh, mon meilleur ami Quentin que vous connaissez aujourd'hui qui a été le seul qui a dit bah moi je suis une t'as vu je me suis retrouvée toute seule mais à la fois en fait je continuais toujours à aller chez lui à aller le voir parce que j'étais au bout du roux quoi je savais pas quoi faire et je me sentais tellement seule que c'était finalement la seule personne avec qui j'arrivais à être moi-même et c'était lui, réciproquement c'était pas simple parce que lui après il revenait me voir, après on pleurait tout le temps. Entre temps lui il a joué avec des personnes pour m'atteindre, il a manipulé des personnes pour m'atteindre. Enfin bref les chéquiers géants avait pris toute une ampleur, genre dans le fond on était plus ensemble mais on savait qu'on s'aimait genre c'était... Jusqu'au jour où j'ai fauté Totalement, où mon euh, R était au courant Enfin bref, c'est pas fait dans les règles de l'art Mais ça s'est fait, j'en pouvais plus, j'étais au bout Du bout, du bout, je savais plus ce que je ressentais J'étais totalement perdue entre deux relations Entre R et entre bah, euh, Jack Bref, j'étais jeune et je savais pas quoi faire Et là, bah, en fait j'ai fauté, j'ai refait poterie Avec mon ex, donc Jack Et en fait, après avoir fait la poterie avec Jack Déjà, moi je me suis sentie mal Et je me suis dit, ouais en fait c'était pas si fou Et Jack a dit une phrase atroce Après, juste après, il a fait un petit rire et il a dit. Pff, de toute façon euh, je savais que tu reviendrais vers moi euh, si je l'ai fait c'est pas parce que j'étais à toi c'est juste parce que je voulais me prouver à moi-même que, que tu m'aimais plus que R tu vois et c'est atroce dit comme ça mais dans le fond ça m'a pas fait mal et ça m'a plutôt dit ouais en fait c'est terminé cette histoire moi j'ai continué ma relation avec R bon bref on s'est expliqué avec R la relation a duré deux ans avec R hein. ça c'était vraiment en début de relation je me suis dit bon c'est bon c'est terminé Vis ta vie etc etc et en fait j'étais en stage et des fois euh, il me proposait de venir manger le midi avec lui et je comprenais pas pourquoi genre il me demandait ça une fois il est venu manger avec moi donc Jack est venu manger avec moi un midi de stage et, euh, je sais pas, je le voyais, il était toujours en con con reconquête, le gars. Et au bout d'un moment, pareil ça je lui ai dit Bon, stop ta reconquête et tout. Et il me dit euh, Oui, non, mais moi je t'aime et tout. Nanana. Je lui dis dit Bah, en fait, moi non, c'est terminé. Il me dit Non, euh, je sais très bien que t'es pas amoureuse de R et tout. Et, tout. et là, je lui ai dit Non, mais en fait, euh, stop, c'est terminé. On a coupé tout, coupé court, etc. Faut savoir que la rupture a été très très dure. Il m'a insulté tout. Enfin, bref, je, en fait, ce garçon était vraiment très amoureux de moi. Ces relations toxiques, c'est dans lesquelles je me sens le mieux et je sais pas. Pourquoi enfin si je sais pourquoi c'est des schémas des, de l'éducation enfin bref des choses que j'ai vu dans ma vie etc qui entraînent ce genre de comportement en fait j'ai besoin finalement que ce soit des relations hyper drama comme ça genre dans le fond j'ai l'impression que si c'est pas drama on peut pas m'aimer j'ai l'impression si le mec il en fait pas toute une cérémonie genre de larmes qui même pas vraiment j'ai besoin de ça pour me sentir aimé alors que dans le fond c'est pas sain et les amours plus simple comme j'ai eu avec air qui est une relation très nice où tout allait bien etc bah je me suis ennuyée. Euh, pour terminer euh, avec monsieur jack euh, ce qui s'est passé c'est que après le DUT, moi j'ai fait une licence et qui est retourné dans ma classe pendant la licence Jack. Donc euh, Jack s'était mis en couple. Pendant ce temps, et moi j'étais toujours avec R. Bon bref. Du coup on est retourné dans la même classe avec 12 élèves ou 17 élèves, on était très peu. Mais moi je voulais plus rien, etc. etc. Mais je voulais vraiment des... une relation cordiale. Et en fait, ça a continué. Euh, je m'étais fait une copine. puis c'était juste pour m'emmerder, il faisait en sorte de l'inviter à des soirées. Pour... Et moi j'étais pas invité, il invitait toute la classe sauf moi. Etc. etc. ça a continué jusqu'à que je découvre des choses qui m'avaient caché. Et donc j'ai repris le pouvoir parce que j'ai découvert qu'il m'avait menti. Et qu'en fait il avait menti pour plein, plein, plein de choses. Ce soir il était venu m'embrouiller comme quoi euh, je mettais des messages anonymes à sa meuf alors qu'on et euh, là je lui ai dit en mode non mais mec en fait va te faire soigner en fait stop calme toi genre t'as un problème et tout je m'en bats les couilles de ta vie genre dégage je ne veux plus de toi tu m'as manipulé tu m'avais menti je suis au courant de ça ça ça ça ça ça ça ça ça et ça faisait des mois euh, qu'on était en licence que je lui disais viens on va discuter on met les choses à plat, on arrête une bonne fois pour tout il disait non non non et à partir de là où il a compris que de mon côté c'était alors qu'il tenait à sa meuf, hein, je sais pas, genre c'était juste du jeu en fait. On a parlé, genre on est allé parler sur un banc, pas d'intimité, rien. Et on a parlé pendant genre deux heures peut-être. On s'est dit tout ce qu'on avait sur le cœur de façon très saine, de façon très propre, bref. Et on s'est dit, maintenant on arrête pour de bon. Et chacun fait sa vie, tu fais la tienne, je fais la mienne, etc. etc, Et à partir de là, mais bah, c'est fini. J'espère qu'il va bien. Voilà, c'est une relation qui m'a énormément marqué parce que tout, mais c'était vraiment la première fois où j'étais vraiment amoureuse. Et il y avait toute cette magie autour, genre pour moi c'était le bon. Et à partir de là, en fait, je me souviens qu'une fois je lui avais dit, je t'aime pour... Toute la vie. Et il m'avait répondu en rigolant, tu peux pas dire ça, c'est n'importe quoi, tu vois. Et quand on s'est séparés, il m'a dit j'aurais dû te répondre pareil. Mais aujourd'hui, je peux plus dire que je t'aime pour la vie en fait, parce que pour moi ça n'existe pas tout ça. Enfin pour moi c'est des mensonges, c'est se bercer d'illusions, c'est se bercer d'illusions pour mieux souffrir. Mais finalement dans le fond, dire ce qu'on a sur le cœur et se lâcher comme ça, ça fait beaucoup de mal. Et en fait le problème c'est que j'ai tellement souffert de cette relation, tellement souffert au point que l'année où j'étais donc en deuxième année et où on était en train de se chercher encore, et eh bien tous les soirs je me couchais à 17 à 18h quand je rentrais des cours pour être plus vite au lendemain. J'ai perdu une année de ma vie limite à me coucher super tôt, à ne plus rien faire juste pour terminer l'année la plus vite possible. Je voulais juste sortir de au cycle infernal, donc je sortais plus avec mes potes, ça a fait des embrouilles avec ma coloc, et je passais mon temps à pleurer, pleurer, pleurer. Je pleurais tout le temps pour rien, tout le temps. J'arrivais pas en fait à reprendre le dessus sur ma vie. J'étais tellement dévastée au plus profond de moi, et j'ai tellement donné, donné, donné que depuis ça, en fait, je suis incapable de redonner à ce point. Avec R, j'ai une relation. C'était très calme parce que je l'aimais et tout. Enfin, c'était un autre amour, c'était pas la même chose. Mais je me voyais pas passer ma vie avec. J'ai plus jamais ressenti après ça en fait l'envie de passer ma vie avec quelqu'un parce que pour moi tout n'était que mensonge tout n'était que si que ça ça n'existait pas et tout aujourd'hui ça va mieux tu vois Des fois je me pose des questions du genre est ce que finalement c'est une bonne ou une mauvaise chose est ce que finalement être amoureux passionnel c'est peut-être pas une bonne chose et pourtant j'arrive pas à me dire que une relation juste avec de l'amour pur et dur bah je sais pas je suis en, en amour je, je suis totalement perdu entre ce que j'ai été éduquée ce qu'on m'a donné à vivre ce que je vois des gens de ce que j'ai envie de moi j'en sais rien genre et, et je la regrette pas du tout parce que finalement bah, elle m'a fait grandir avec après évidemment la magie du premier amour c'est de croire qu'il durera toujours mais dans ton petit sac à dos tes peines amoureuses de ce que tu as appris etc etc et aujourd'hui j'ai peur de m'ouvrir et de redonner un amour parce que comment j'ai souffert comment j'ai souffert mais je veux plus jamais pouvoir ressouffrir de cette manière aujourd'hui j'ai totalement tourné la page avec ce garçon hein. je sais que j'ai bien fait de le quitter j'ai plus de doute sur ça en mode oh là là c'est compliqué les relations amoureuses parce qu'on a tendance toujours à aller vers des relations compliquées et toxiques alors qu'en soi c est, c est, ça devrait être simple peut pas avoir un juste milieu frère. time to talk est terminé les vidéos qui vont découler donc je pense que ça sera euh, ça sera une vidéo sur tout ce qui est, sont les émotions le ressenti etc il y aura une sur tout ce qui est amour haine comment on peut autant aimer et détester une personne à la fois personne fait des travaux chez moi il y a des gens qui t'avaient leurs meilleurs travaux là n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo à commenter et surtout bah, vous à raconter votre plus grosse histoire d'amour et puis bye bye <rires>